Et si c'était votre prochain investissement locatif, bienvenue à Lille, quartier Lille-Five, où je vais pouvoir vous présenter de l'intérieur une opération qui vient d'être achetée par l'un de nos clients. On va se trouver juste après le compromis en termes de timing et j'ai l'honneur de vous faire visiter cette opération de l'intérieur comme si c'était votre investissement. Budget 300 000 euros, entre 6,5 et 7 de rentabilité. Découpe en trois appartements puisque c'est la spécificité et c'est un des gros atouts. Nous avons trois lots à l'intérieur de cet immeuble. On est sur une architecture typiquement lilloise. Je vous en dis pas plus, il faut avoir une capacité à se projeter puisque comme l'ensemble de nos opérations, une grande partie est à refaire. Mais c'est là où se trouve tout le jeu de la rentabilité. Je vous invite à vous projeter comme si c'était votre bien. Suivez-moi, c'est parti Vous arrivez tout d'abord dans les parties communes avec un escalier qui va donc desservir les trois lots. Le premier se situe donc au rez-de-chaussée, juste derrière ce mur. Suivez-moi, je vais vous le faire visiter pour vous expliquer le futur projet. Bienvenue à l'intérieur de ce premier appartement où j'ai une surprise pour vous à la fin de la visite de cet appartement. On a environ une centaine de mètres carrés sur l'intégralité de ces trois lots. Le premier lot va être transformé en type T2 puisque nous avons donc la zone d'entrée au centre. Comme je vous l'avais dit, il faut une forte capacité à se projeter. De la même manière, c'est comme ça sur tous nos projets chez Investissement Locatif pour la plupart des projets. Mais c'est aussi là où on va aller chercher de la rentabilité puisque ça permet bien évidemment d'acheter largement en dessous du marché et donc de reconfigurer en un produit coup de cœur. On a une première partie Ici donc il n'y a vraiment pas de perte de place, c'est ce qui est intéressant dans ce premier appartement. On donne donc sur rue, là où je vous ai fait la présentation de cet immeuble. Et donc ici on va le reconfigurer en un espace chambre, la partie nuit. On est de toute manière sur une rue qui est extrêmement calme, comme vous pouvez voir c'est une rue à sens unique. Donc il n'y a de toute manière pas beaucoup de passages, donc ce ne sera pas du tout pénalisant. Et le sens de toute manière de configuration de cet appartement fonctionne ainsi, puisque la porte d'entrée doit bien évidemment entrer directement sur la partie séjour. Je vous l'avais promis, petite surprise puisque si vous me suivez, on a ici une partie cuisine qu'on va complètement réaménager. Une partie salle d'eau de l'autre côté. Et la petite surprise, c'est qu'on accède sur un jardin. On arrive donc sur ce jardin qui donne donc de l'autre côté à l'opposé exact de la rue. C'est un gros gros plus puisqu'on a bah, un vrai petit espace vert. Pareil, on va le reconfigurer pour que ce soit joli, beaucoup plus propre. Mais en tout cas, il y a un vrai cachet puisque le futur locataire de cet appartement type T2 va avoir un appartement directement avec jardin au calme. Hein. On donne côté opposé à la rue. Il n'y a pas un bruit comme vous pouvez l'entendre. C'est extrêmement calme. On a tout à refaire. C'est assez agréable puisque l'appartement, comme vous le voyez peut être au dessus de moi, est baigné de lumière. Donc, on va pouvoir vraiment reconfigurer l'intégralité et la configuration est parfaite cuisine donne sur le jardin, salle d'eau, un petit WC ici, vous arrivez votre pièce principale, le séjour et une chambre à l'opposé. Je suis sûr de moi, ce sera un produit coup de cœur une fois que cet appartement sera rénové. Sans plus attendre, suivez-moi, on va découvrir le deuxième lot, comme je vous l'ai dit, trois lots sur cet immeuble et on va voir ce qu'on peut faire au premier étage. Suivez-moi. Bienvenue dans le deuxième lot de cet immeuble, vous rentrez directement sur la pièce principale. Bah, au moins c'est brut, tout est à refaire. On sent beaucoup la peinture parce que le vendeur a dû passer un petit coup de peinture juste histoire de faire propre. Il y a quand même énorme, bien entendu, comme vous le voyez, à refaire. Mais ça permet de se projeter un petit peu mieux puisqu'au moins les murs sont clairs, donc on a une impression de grandeur. On va venir travailler sur un salon cuisine ouverte. Sur ce salon, on donne côté rue. Ce qui est agréable, c'est que l'appartement est vraiment baigné de lumière. On a une très, très grande fenêtre ici qui donne sur la partie rue, là où je vous ai accueilli en bas de l'immeuble. Suite de la visite, pareil, en termes de configuration, on est vraiment sur quelque chose d'optimal. On a ici salle de bain, WC, lavabo. C'est simple, clair et précis, mais au moins, c'est optimisé. Et ici, petite chambre sur larrière cour Pareil, sympa parce que baigné de lumière, vu du coup sur le jardin qu'on avait au rez-de-chaussée, donc, on est vraiment sur un petit produit liquide. On doit être juste en dessous des 30 mètres carrés pour ce bien-là. Pas de perte de place. Déjà reconfiguré, faut mettre un coup de frais, mais on est déjà sur un plan qui est parfaitement optimisé. Cet appartement va se louer très rapidement sur le marché. Je serai vraiment très impatient de revenir ici pour vous le présenter après travaux, pour que vous puissiez voir le avant-après parce que ça va s'arracher sur le marché de la location. Suivez-moi, on va tout de suite accéder au dernier lot de cet immeuble de rapport. C'est vraiment une très belle opération. Je félicite vraiment notre chasseur lillois qui a trouvé cette pépite pour un de nos clients parce que pour un budget total de 300 000 euros, vraiment notre client se retrouve avec trois appartements Trois sources de revenus locatifs, une rentabilité extrêmement intéressante et des biens très liquides à la fois bien entendu sur le marché locatif, c'est le but de l'opération, mais également liquide si un jour il souhaite s'en défaire pour le revendre sur le marché. Sans plus attendre, on va aller voir le dernier lot de cet immeuble. Ça se passe à l'étage juste au-dessus. Et enfin, troisième et dernier appartement type duplex, puisque comme vous allez voir, on rentre dans une pièce principale. Pareil, même configuration, bien entendu, même taille de fenêtre, encore plus baigné de lumière parce qu'on monte en étage. On a une belle pièce à vivre ici qu'on va pouvoir complètement réaménager. On a une salle d'eau qui se trouve juste derrière cette porte. Donc pareil, ça a été configuré exactement de la même manière, c'est le copier-coller. On va reprendre et refaire entièrement la salle d'eau et on a ici un renfoncement. Donc c'est agréable parce qu'en termes de plan et de configuration, bah, il a déjà été pensé pour être optimisé. Donc c'est bien, il faut juste bien sûr le rafraîchir et le remettre au goût du jour pour en faire un produit coup de cœur. On a déjà la cuisine, on va tout changer mais les arrivées, les évacuations d'eau et ça donne toujours sur notre jardin du rez de chaussée Pareil, un des gros atouts de cet appartement et de cet immeuble de manière générale, c'est traversant. On a la lumière qui vient des deux côtés, donc il est baigné de lumière. C'est vraiment un beau produit vu dégagé ici et de l'autre côté. Donc le petit plus ici, bah, on est sur un type studio en bas et on a le duplex. Suivez-moi. C'est la surprise puisque au-dessus de votre salon, vous avez une agréable pièce mansardé et qui est bien sûr qui va être utilisé comme chambre à coucher. Donc ce qui est très bien pensé dans cet appartement et dans cet immeuble de manière générale, c'est que chaque pièce a une fonction vraiment qui lui est attribuée et donc ça fait vraiment un petit cocon. Ici, on a un superbe cocon juste au-dessus du salon en, en chambre. On voit avec une source de lumière. Pareil, il y avait déjà eu de la réflexion en termes d'architecture avant notre arrivée parce qu'ils ont cherché à, à absorber de la lumière ici avec une vide dans la chambre pour pouvoir aussi avoir une lumière traversante. Donc c'est bien pensé, on va quand même bien entendu ajouter notre touche à la fois en termes de décoration, en termes de travaux, en termes de luminosité. On peut encore faire des jeux extrêmement sympathiques sur ce bien. Il a un potentiel formidable. Je suis très heureux que ça devienne une opération investissement locatif parce que je sais que les locataires vont se sentir extrêmement bien demain à l'intérieur de cet appartement et que notre client pourrait être très fier du potentiel qu'il a su voir en amont parce que oui, c'est difficile à voir ce potentiel-là. Il y a beaucoup de travaux, ça peut faire peur et c'est aussi pour ça qu'on est là chez Investissement Locatif bah parce que vous pouvez bénéficier de toute notre expérience. 300 000 euros, 3 lots à l'intérieur de cet immeuble, une rentabilité élevée et si vous aussi vous souhaitiez devenir propriétaire d'un immeuble à Lille, peut-être et je vous le souhaite que demain ce sera votre investissement. N'hésitez pas à contacter l'ensemble de notre équipe afin qu'elle puisse vous accompagner dans la réalisation d'un tel projet et d'une opération d'envergure et d'une opération surtout rentable. Bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao